Les nouvelles menaces de Tebboune contre le Maroc. Selon Tebboune, l'Algérie détient des preuves que Ferrat Meni est terroriste. La grosse erreur de Théboune sur les relations algéro-américaines. Les nouvelles menaces de Tebboune contre le Maroc. Celui qui cherche la guerre, celui qui nous agressera, le regrettera amèrement. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a proféré de nouvelles menaces directes contre le Maroc qu'il considère, encore et toujours, comme le premier ennemi actuel menaçant la sécurité nationale de l'Algérie et la paix régionale au Maghreb. Lors d'une entrevue télévisée diffusée dimanche soir 10 octobre par la télévision publique algérienne, Abdelmadjid Tebboune a lancé un avertissement sévère, contre le Maroc en affirmant que, L'Algérie sait bien ce que coûtent les guerres, car elle compte des millions de Chouada. Ensuite, le président algérien n'a pas manqué d'ajouter que nous sommes un peuple résistant qui ne cherche pas la guerre, mais plutôt la paix. Cependant, celui qui cherche la guerre, celui qui nous agressera, le regrettera amèrement. La menace est claire et précise, mais dans l'esprit de Théboune, c'est le Maroc qui cherche à tout prix le pourrissement. L'Algérie n'acceptera aucune médiation avec le Maroc, a déclaré encore Taboune lors de cette rencontre périodique avec des représentants de médias algériens, rappelant les déclarations du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, lors de sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue Arabe, où il avait affirmé que ce point n'allait pas être inscrit à l'ordre du jour de la réunion. On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité L'agresseur et l'agressé, a indiqué le chef de l'État, soulignant que l'Algérie n'a pas commis de maladresse, ni attenté à l'unité nationale marocaine, ne serait-ce que par des déclarations, croit-il savoir, en rappelant les anciens différents historiques entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc a des antécédents historiques en la matière, a rappelé Tebboune en remettant en exergue les agressions marocaines contre l'Algérie en 1963 pour spolier des parties du territoire national. Il a fustigé enfin l'idéologie expansionniste du Maroc et les conspirations de ce pays, qui a donné refuge aux terroristes et leur a accordé de l'argent et des passeports diplomatiques. De graves accusations qui ne manqueront d'aggraver les tensions algéro-marocaines, et d'envenimer la situation d'or est déjà préoccupante entre les deux plus importants pays du Maroc. Selon Teboune, l'Algérie détient des preuves que Ferrat Meni est terroriste. Abdelmadjid majid Aboum, a affirmé dimanche soir que le chef de file du mouvement séparatiste et terroriste MAC, Ferhat Meni, doit être livré par la France à l'Algérie, soulignant que les autorités algériennes détiennent des preuves qu'il est terroriste. Cependant, le président algérien s'est gardé de dévoiler ces précieuses preuves dont il parle prétextant le secret, de l'instruction judiciaire. Nous continuons à demander à ce que le chef de file, le terroriste du MAC nous soit livré. C'est un terroriste, il le dit et nous avons des preuves quant à la collecte de fonds, menée par le MAC, pour l'achat d'armes, a affirmé ainsi le Président Théboune lors de la rencontre périodique avec les représentants des médias nationaux diffusés hier dimanche 10 octobre, par le NTV. Théboune s'en est pris encore à la France et ses autorités qui l'accusent d'accorder une bénédiction à ce terroriste. Le président algérien a parlé effectivement dans cette intervention télévisée de la bénédiction du pays où il a trouvé des échos médiatiques et autres. Interrogé à propos de la coopération de la France en ce qui concerne le mandat d'arrêt international lancé, à l'encontre de Ferhat Meni, Abdelmadjid Tebboune a affirmé avoir exigé de ce pays qu'il l'applique, relevant que pour le moment, il n'y a rien et c'est un silence qui signifie refus. Il est signalé que l'organisation MAC a été classée officiellement comme mouvement terroriste depuis le 18 mai 2021. Et depuis, plus d'une centaine de militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, ont été visés ces dernières semaines par des mandats d'arrêt internationaux, des arrestations, des perquisitions à domicile. Tous les adhérents du mouvement séparatiste fondé par le chanteur Ferrat Meni sont désormais susceptibles de se retrouver sous les verrous en Algérie. L'artiste, qui fut l'un des artisans du printemps berbère de 1980, a créé le MAC en 2001, dans la foulée de la révolte des jeunes en Kabylie contre le pouvoir en place, qui avait fait 126 victimes. Réfugiés en France, Méni a d'abord revendiqué l'autonomie régionale de la Kabylie, avant d'évoluer vers le droit à l'autodétermination, puis à l'indépendance. En juin 2010, il franchit un pas supplémentaire en mettant en place un gouvernement provisoire virtuel depuis son exil. La grosse erreur de Taboune, ce n'est pas George Washington, mais Abraham Lincoln qui a offert deux pistolets à l'émir Abdelkader. Hier dimanche soir 10 octobre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est lourdement trompé dans son argumentaire pour illustrer la profondeur des relations historiques entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. En effet, le président algérien a cru bien faire d'affirmer lors d'une interview diffusée par l'ENTV, dimanche soir que l'émir Abdelkader, l'un des plus grands héros, de la résistance algérienne contre le colonialisme français, a reçu un prestigieux cadeau de deux pistolets de la part de l'un des pères fondateurs de la nation américaine, à savoir le premier président des États-Unis d'Amérique, et l'un des héros de la guerre d'indépendance américaine entre 1775 et 1783, le célèbre George Washington. Or, cette information communiquée par Abdelmajid Eboun est, totalement fausse et infondée, car George Washington était le premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797 il n'a tout simplement pas vécu à la même époque que l'émir abdelkader lequel est né en septembre 1808 et mort le 26 mai 1883 à damas l'émir abdelkader a combattu le colonialisme français avec beaucoup d'ardeur et de noblesse de 1832 à 1847 les deux hommes n'ont donc pas du tout vécu dans le même siècle en réalité Abdelmajid Tebboune Eboun est confondu entre George Washington et Abraham Lincoln, l'autre grand et célèbre président américain qui a été le 16e président des États-Unis, élu à deux reprises, en novembre 1860 et en novembre 1864 en devenant le premier président républicain de l'histoire du pays. Et c'est effectivement le président américain, Abraham Lincoln qui avait offert à l'émir Abdelkader deux pistolets en reconnaissance à son rôle diplomatique dans les événements de Damas en 1860, où entre 10 000 et 22 000 chrétiens périssent à travers le Liban, dont 4 à 6 000 personnes dans la seule ville de Damas. Des milliers de chrétiens sont sauvés par l'émir Abdelkader qui s'était interposé par la force, avec les membres de sa suite pour protéger les familles chrétiennes venues se réfugier en nombre dans le quartier des Algériens pour rendre hommage à cet acte de bravoure Abraham Lincoln a envoyé comme cadeau à l'émir une paire de pistolets Colt Plusieurs historiens ont rapporté l'admiration vouée par le président américain Abraham Lincoln aux nobles principes humanitaires de l'émir Abdelkader savant guerrier mystique l'émir Abdelkader était célèbre de son vivant aux États-Unis car il était considéré comme l'un des plus grands hommes du 19e siècle que le président Abraham Lincoln adorait. D'ailleurs, le New York Times avait fait un éloge remarquable après son décès, en 1883, en écrivant, sa noblesse de caractère lui a valu l'admiration du monde entier. Il était l'un des quelques grands hommes de ce